Salut les astros Alors, je suis de retour, oui, j'ai été absent sur la chaîne pendant un petit moment, tout simplement eh bien parce que je n'étais pas chez moi. parler de quelque chose d'assez intéressant. J'ai été fouillé un petit peu les archives que j'avais au niveau astronomique, quand j'ai fait de l'astronomie, quand j'étais plus jeune. Et j'ai retrouvé, parce que je ne jette rien, j'ai retrouvé ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est Regardez C'est une méthode pour calculer la longueur d'une tâche solaire. Tout simplement, on va aller voir ça tout de suite dans l'animation que je vous ai préparée. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va apprendre à calculer la longueur d'une tâche solaire. solaire. Voilà, donc c'est assez simple, vous allez voir, il faut simplement avoir quelques notions de trigonométrie, et si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, vous faites les calculs comme je vais vous les, les indiquer. Alors, on va commencer par, euh, eh bien, euh, faire une, euh, un schéma. Donc déjà, je vais faire le schéma du soleil. Alors, on va faire un petit soleil, bien sympathique, on va le mettre en jaune, hein, parce que le soleil c'est jaune voilà le soleil et euh, eh bien vous avez également euh, hop, un axe nord sud on va le mettre en, en noir ce sera mieux on va mieux le positionner parce que là c'est pas terrible Voilà. Et puis on va mettre également ici un équateur. L'équateur, on va le faire un petit peu plus gros. Voilà. Donc on a le nord ici, on a le sud ici, et puis ici on a donc l'équateur solaire. Donc, en théorie, euh, le soleil se déplace dans cette direction. Alors, vous allez faire euh, un, le dessin d'une tâche. Donc là, je vais, euh, je vais vous faire un petit dessin d'une petite tâche solaire. On va la faire ici. Hop, voilà. Donc, on fait euh, la pénombre. Et puis, on fait ensuite le noyau de la tâche solaire. Voilà, on a une jolie tâche solaire. Et pour pour pour pour, pour faire et eh bien euh, le, le calcul, on va alors je vais reprendre ça, je suis en train de faire n'importe quoi, voilà, peut-être une taille un peu plus petite, je sais pas si j'ai plus petit, ouais. On va prendre. Une longueur, une première longueur, c'est cette longueur-ci. Et la deuxième longueur, cette longueur-ci. Voilà. Bon. C'est approximatif. Donc on a ici une longueur L1 et L2. On a par exemple, donc, euh, bah pour être sûr, donc là ici on a L1 et L2. Donc L2 c'est la longueur la plus grande et L1 la longueur la plus courte par rapport à l'axe polaire. Et puis vous avez une dernière mesure à faire, c'est cette mesure là. Voilà. Je suis en train de m'empatouiller les pâtes. Voilà. Et cette longueur-ci. Voilà, approximativement. Euh, bon, cette longueur, ben, c'est la longueur euh, qu'on va appeler H. Voilà, et puis, dernier, c'est le diamètre. Donc le diamètre, c'est simple, hein. c'est cette longueur-là, tout simplement. Voilà, donc tout ça, c'est exprimé en millimètres. Euh, alors, on va premièrement calculer l'angle. héliocentrique. Alors, le calcul de l'angle héliocentrique, c'est très simple. Y, donc notre angle héliocentrique, est égal à x1 moins... pardon... x2 moins x1 avec x 1 1 et x2 égale à donc arc arc sinus de 2 fois L1 divisé par le diamètre et x2 c'est arc sinus de 2 fois L2 divisé par le diamètre. Donc, finalement, c'est assez facile. On va faire une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que L1, par exemple, ici, cette distance-là, elle est à, je sais pas moi, euh, 50 mm. L2, par exemple, est à 50, même un peu plus, 60, allez, on va faire des chiffrons, 60 mm, et que ma hauteur H, ben, on va dire que c'est bon, ça a l'air d'être pareil que L1, bon, allez, on va dire 55 mm, avec un diamètre D, par exemple de 21 cm à 210 mm. Donc toutes ces mesures, vous les avez prises avec beaucoup de soin, hein, tout simplement. Alors x1 du coup et x2, on va les calculer. Et pour les calculer, on va utiliser la calculatrice. La calculatrice mais attention, en mode scientifique. Donc vous ouvrez votre calculatrice qui se trouve, en théorie, dans euh, votre ordinateur, c'est dans les accessoires. Là, là, je suis sur Windows 7. Quand vous êtes sur Windows 10, vous ouvrez la calculatrice. Euh, elle se présente pas forcément euh, pareil. Elle est un petit peu différente. Mais bon, le tout, c'est d'aller dans Affichage et de le mettre en mode scientifique. C'est important parce qu'en mode scientifique, on a les sinus, les cosinus, les tangentes, etc. On a plein de fonctions. Alors arc sinus, pour avoir arc sinus, ici vous avez sinus, vous allez dans la fonction inverse. Ici, donc le bouton inv, et vous avez sin-1, cos-1, tan-1. Donc c'est la fonction inverse à chaque fois. Faut savoir que, alors hop, je vais revenir ici, vous avez, je vais me mettre ici, donc arc sinus, et eh bien ça c'est la, dé la dénomination francophone de euh, sinus inverse. Et vous avez la dénomination anglo-saxonne sin moins 1, qui est donc anglo-saxon. Donc si vous êtes sur Windows 7, 7 eh ben, vous avez une, not une notification sin 1 donc on est sur la notification anglo-saxonne. Quand vous êtes sur la calculatrice de Windows 10, vous, serez, vous aurez ArcSinus, vous serez en dénomination française directement. Dernière chose, ici vous avez le bouton INV, donc fonction inverse, parce que l'ArcSinus c'est la fonction inverse de sinus. Euh, il faut savoir que, également, vous avez un, une problématique au niveau des boutons. Le bouton INV, sur la calculatrice Windows 7, eh bien, en fait, c'est pas la même chose sur Windows 10. C'est un bouton en forme de flèche vers le haut. C'est la même chose. Voilà. Ça, c'est la même chose. Donc, je vous laisse utiliser la calculatrice que vous vous voulez. Voilà, on va effacer tout ça et on va reprendre nos calculs. Alors, euh, on y va. Donc, sinus moins 1 de 2, 2 fois L1, donc 2 fois L1, 2 fois 50, ça fait 100, divisé par 210. Et ici, sinus moins 1, 2, euh, 2 fois L2, donc 120, sur 210. Alors, je vais ouvrir ma calculatrice et on va faire les calculs. Donc, 100 divisé par 210, et je le mets en sinus moins 1. Hop, j'ai dû faire une erreur quelque part. On recommence. 100 divisé par 210 axinus. Donc inverse sinus. Voilà. 28,43 on va, on va garder ça comme ça. 28,43 et puis x2 et eh ben x2 Hop, je fais clear. 120 divisé par 210. Et je le mets en inverse sinus. 34,85. Voilà. 34,85. Et on a donc Y. C'est la différence. Voilà. Donc X2 moins X1. Hop donc, clear, 34,85 moins 28,43, ce qui nous fait 6,42. 6,42. Et la longue euh, l'angle héliocentrique, comme c'est un angle, est exprimé en degrés. OK Donc on a calculé l'angle héliocentrique qui est de 6,42 degrés. Je vais remettre ça ici, égal 6,42 degrés. Et puis je vais euh, effacer euh, tout mon bazar. Voilà. Donc vous avez vu, les calculs sont plutôt simples. L'utilisation de la calculette... Euh, elle, c'est pareil, est assez facile. On va continuer. Alors, pour continuer, on va maintenant calculer en deux la latitude de la tâche. La latitude de la tâche, euh, bah, la latitude de la tâche on va l'appeler grand L et eh bien c'est la même chose c'est arc sinus on est toujours sur le même type de formule de deux fois cette fois ci on va prendre H divisé ah, toujours par le diamètre D donc là on va faire le calcul donc c'est sin moins 1 je reprends l'anglo-saxon divisé, euh, enfin, signe moins 1, 2, donc 2 fois H, H, c'est 55, ça nous fait 110, divisé par 210, et tout ça, hop, calculette, clear, 110, divisé par 210, égal, inverse sinus, 31, 50, pff, allez, 59, 31,59. Et c'est également une latitude exprimée en degrés. Alors, L est égal à 31,59 degrés. Voilà, on a calculé la latitude de la tâche. Et on va continuer. Maintenant, on va calculer la longueur. La longueur apparente de la tâche la longueur apparente vous allez voir c'est assez facile Oups, non c'est pas ça il faut que je passe en pinceau voilà alors la longueur apparente La longueur apparente, on va la noter, L A. Alors L A, c'est égal à 2 Pi R Y divisé par 360. Alors R, je vais faire un petit symbole ici, vous allez le reconnaître, si vous êtes familiarisé, c'est le symbole du soleil. Donc c'est 2 Pi R soleil, donc le rayon du Soleil multiplié par y, y on l'a calculé ici, hein. d'accord. Donc ça nous fait égal 2 fois 3,14 fois le rayon du soleil 696 265 kilomètres, donc c'est des kilomètres hein. divisé par euh, non, multiplié par donc 6,42. C'est ce qu'on a calculé là-haut. Diviser le tout par euh, hop, 360. Allez, on y va. Clear. Donc 2 fois pi. Alors pi, vous avez ici sur la calculatrice scientifique le pi. Donc je vais l'utiliser. Hein. Euh, Multiplié par 696 265 km multiplié par 6,42, qui est notre angle héliocentrique, égal. Et le tout divisé par 360 degrés. Voilà ce qui nous fait une longueur apparente de... Ah bah, ben, elle est quand même belle cette tâche Hop là, j'ai perdu... Alors, 78016. Donc, 78 78016 tout hein. ça, c'est des kilomètres, donc là ici on est en kilomètres. Donc hop, je vais marquer ça ici là, L A égale 78 000, euh, 700 78 016, voilà kilomètres. Voilà, hop, on va effacer tout ça. Donc après avoir calculé la longueur Apparente, donc c'est une fausse longueur. La vraie longueur, il va falloir faire un petit, euh, un petit calcul supplémentaire. Alors, la longueur, donc là, on est sur la longueur de eh bien, la tâche solaire, et bien c'est La, notre longueur apparente, hein, notre fausse longueur, multipliée par cosinus. Cosinus L, qu'on a calculé ici. Donc, euh, ça nous fait 78 016 multiplié par cosinus 31,59. Voilà, on va ouvrir la calculatrice. Clear. Alors on va commencer par le calcul du cosinus donc 31,59 cosinus donc là je ne fais pas la fonction inverse hein, on n'est pas sur inverse cosinus ou arc cosinus c'est cosinus donc 0,4851 etc. Hein, multiplié ouc, par notre longueur apparente donc 78 euh, 78016 pouf et on a la véritable longueur qui est de 66 455, 66 455 km. Alors comme euh, généralement on est un peu... Euh, un peu inexact hein, dans notre prise de, de photos de dessins ou de, dessin, de projections sur écran blanc, etc. C'est assez approximatif. Hein. On peut on peut dire que ça, hein, ça nous fait 66 500 km. Hein, on n'est pas à, quelques, à 50 km près. Voilà, on a calculé la longueur de la tâche solaire. J'espère que ce tutoriel ben, vous aura plu et que, ben, désormais, sinus cosinus, arc cosinus, etc. n'aura aucun secret pour vous. Alors, je vais, avant de vous quitter, eh ben, faire un petit récapitulatif. Hop. Alors, on va, premièrement, calculer l'angle. héliocentrique y égale x2 moins x1 avec x1 et x2 égale à 6-1 de 2 fois L1 sur D 2 fois L2 sur D. Voilà. Et on a notre angle centrique. Ensuite, en deux, on calcule eh bien la latitude de la tâche. La latitude, donc, L, qui sera égale à 6-1 de 2 fois la hauteur sur l'équateur, divisé par le diamètre. Et en 3, on fait donc le calcul de la longueur apparente de la tâche, qui est égale à 2 pi fois le rayon du soleil euh, y, divisé par euh, 360. Et puis en quatrième, la longueur, eh ben, c'est la longueur apparente multipliée par le cosinus de notre latitude voilà le tout exprimé en kilomètres voilà bah écoutez je vous laisse l'affiche fiche directement euh, en téléchargement après donc en dessous de la vidéo dans la description de la vidéo et puis, bah, amusez-vous, hein. euh, faites des mesures, faites euh, des mesures souvent, et puis mettez ça dans un petit tableau, et puis faites un petit graphique, et vous verrez à la fin de l'année, vous verrez l'activité euh, euh, au niveau de la longueur des tâches solaires. Ça peut être sympa. Allez, merci les gars